Ne choisissez pas un travail mais choisissez une carrière pour retrouver la joie au travail. Faites en sorte de vous rappeler pourquoi vous avez choisi ce travail. Faites en sorte, vraiment en sorte d'apprendre n'importe quoi mais tentez chaque jour de faire un petit effort pour apprendre quelque chose de nouveau. Donnez-vous un but, une, un dossier à accomplir, à réaliser et arrêter de penser à des milliards de choses. Et le fait d'avoir accompli ce dossier, d'avoir mené à terme ce projet ou ce but, boum, ça, ça va contribuer à vous apporter du bonheur au travail.